Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne du communic TV Allons-y, on va découvrir la vidéo d'aujourd'hui Deuxième série de la lecture Pour les élèves qui souffrent de l'incapacité Qui sont incapables de lire les mots ou les phrases et aussi les textes Assalamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh خصوصا مستوى أو الأو... آه... بكم أيوة تلاميذ أعزاء آه... خصوصاً مستوى الأول الابتدائي والثاني الابتدائي والمتعلمين في مادة الفرنسية الlectures خصوصاً هيدا هذه سلسلة من فيديوهات للقضاء على مشكل الlectures بشكل نهائي هيا بنا نتعرف على فيديو هذا اليوم أيوة تلاميذ أعزاء مرحبا بكم في قناتكم سأكون سأكون on va commencer d'abord par la lecture des syllabes sa, as, ce, es, si, is, so, os, se, su, so, sa. As, ce, es, si, is, so, os, se, sous, so. <coughs> Maintenant mes chers élèves, bah, arrêtez la vidéo, comme ça, faites une pause, lisez les syllabes et attendez la correction. Alors j'espère que vous avez bien lu. Alors suivez avec moi pour corriger vos fautes. Ça. Ça. As. As. Ce. Ce. S. E c is is so so os os s s so so Très bien. Alors, on passe maintenant à la lecture des mots. À l'aide des syllabes, bien sûr. <coughs> Alors, on va séparer les mots en syllabes. Un poids. Poids. Un poisson. Un poisson un poisson un hérisson un hérisson un hérisson les serviettes les serviettes les serviettes un poisson un poisson, un poisson, un hérisson, un hérisson, un hérisson, les serviettes, les serviettes, les serviettes, une brosse, une brosse, une brosse, une danseuse une danseuse une danseuse la cassette la cassette la sucette la sucette un poisson un poisson un hérisson un hérisson, les serviettes, les serviettes, une brosse, une brosse, une danseuse, une danseuse, la cassette, la cassette. La sucette, la sucette, c'est bien. On continue avec les mots. Toujours on sépare les syllabes. Une salade, une salade, la caisse. La caisse, la caisse, la danse, la danse, passez, passez, la soupe, la soupe, le poisson, le poisson. Ça me dit, ça me dit une bosse, <coughs> une bosse, un ours, un ours, ours, un ours, le soleil, le soleil, la classe la classe, la chasse, la chasse, savoir, savoir, soir, soir, sortir, sortir, le sol, le sol. Encore une fois un poisson toujours il faut me suivre d'accord un poisson un hérisson suivez avec moi s'il vous plaît essayez de lire un hérisson les serviettes les serviettes une brosse une brosse une danseuse une danseuse la cassette la cassette la cassette la sucette la sucette une salade la caisse la danse, passer, la soupe, le poisson, ça me dit, une bosse, un ours, le soleil, la classe, la chasse. Savoir, soir, sortir le sol. Alors, mettez une pause ici. Essayez de lire ces mots. Lisez, oui. Alors, c'est bien. Correction. Un poisson. Un R100 Les serviettes Vous avez bien corrigé, c'est bien Mettez une pause ici Essayez de lire ces mots Voilà Une brosse Une danseuse euh, Mettez une pause ici Essayez de, essayez de lire ces mots Voilà, la cassette, la cassette, la sucette, la sucette. Alors, euh, mettez une pause ici, essayez de lire ces mots. Mettez une pause, oui. Encore une fois. Voilà, la correction. Une salade, la caisse, la danse, passer, la soupe, le poisson, samedi, une bosse, un ours, le soleil, la classe, la chasse, savoir. Soir, sortir, le sol. <coughs> Je lis le texte maintenant. Alors, cette fois, c'est le texte. Écoutez d'abord, puis lisez avec moi. Maintenant, l'écoute. Écoutez mon secret. Au fond de la forêt, Tout près d'une rivière, Se cache une sorcière qui vit dans une chaumière noire comme les enfers. Même si elle n'est pas belle, moi, je n'ai pas peur d'elle, car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Elle fabrique des choses étranges, mais elle aime les petits enfants, ce sont les grands qui lui font la guerre. Après l'écoute, maintenant la lecture. Essayez de lire après. Écoutez mon secret. Écoutez mon secret. C'est bien. Au fond de la forêt. C'est bien. Tout près d'une rivière. Tout près d'une rivière. C'est bien. Se cache une sorcière. Se cache une sorcière. Qui vit dans une chaumière. Qui vit dans une chaumière noire. Qui vit dans une chaumière noire. Comme les enfers. Comme les enfers. Écoutez mon secret. Écoutez mon secret. Au fond de la forêt. Au fond de la forêt, tout près d'une rivière, tout près d'une rivière, se cache une sorcière qui vit dans une chaumière, noire comme les enfers. Mettez une pause ici, essayez de lire... De écouter mon secret jusqu'à envers. Mettez une pause Mettez une pause Lisez Voilà, c'est bien J'espère que vous avez bien lu Après la pause, maintenant la correction Écoutez mon secret Voilà, c'est bien Au fond de la forêt mm -hmm. De près d'une rivière Mmh. Se cache une sorcière mmh. qui vit dans une chaumière mmh. noire comme les enfers. C'est bien. Alors maintenant, deuxième partie de la lecture de même si elle n'est pas belle jusqu'à la fin, qui lui font la guerre. Alors, euh, séparons les syllabes d'abord. Même si elle n'est pas belle, même si elle n'est pas belle. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Moi, je n'ai pas peur d'elle, car cette vilaine, car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Car cette vilaine sorcière n'est pas tellement cruelle. Elle fabrique des choses étranges. Elle fabrique des choses étranges, mais elle aime les petits-enfants, mais elle aime les petits-enfants. Ce sont les grands qui lui font la guerre, ce sont les grands qui lui font la guerre. Mettez une pause, s'il vous plaît, essayez de lire, même s'il n'est pas belle, jusqu'à que qu'ils font la guerre. Mettez une pause, essayez de lire. Voilà, j'espère que vous avez bien lu, maintenant la correction, suivez avec moi. Même si elle n'est pas belle.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 Ça dépend cinq fois. Si vous pouvez cinq fois. Mettez une pause. Lisez plusieurs fois. À haute voix. Voilà, c'est très bien. Je vous félicite. Alors, suivez avec moi pour faire la correction. Écoutez mon secret.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 mais elle aime les petits enfants, ce sont les grands qui lui font la guerre. Voilà, on vient de terminer. On a commencé d'abord par la lecture des syllabes, après les mots, et à la fin, un petit texte. Un petit texte, on l'a lu. Un petit texte. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo euh, est bénéfique par la plupart, a été bénéfique par la plupart des élèves de CP601. Vous êtes maintenant capable de lire les syllabes facilement, les mots, les phrases et le texte. C'est bien, c'est ça notre objectif. C'est lutter contre les obstacles de la lecture de la langue française. Voilà, à très bientôt mes chers élèves.